Bonjour, comment allez-vous, mes chers élèves? Est-ce que tout va bien, moi aussi? Bon, vous euh, souvenez-vous euh, des questions de l'oral, la rentrée, histoire de Lila, premier épisode? Je vous rappelle, pourquoi Lila n'endort-elle pas? Que fait Roman? À quoi pensais-tu le matin de la rentrée des classes? Raconte, il s'agit ici de. Oral pour maîtriser ce qu'on appelle compréhension et en même temps pour exercer un petit peu à l'oral. Alors je vous propose des réponses dans quelques instants. Alors maintenant mes chers élèves, je vous propose des réponses aux questions. Pour la première question, la réponse est Léla ne dort pas car elle est énervée. On sait déjà que c'est le premier jour de la rentrée. Alors elle est un petit peu émue. Elle a peur, tout simplement. Que fait roman Romane dit à sa soeur que sa maîtresse est épouvantable et une vraie sorcière. Elle lui fait peur. On sait donc que Romane... La grande sœur de Lila, c'est une drôle de chibi. Elle, a, elle vient toujours agacer, énerver sa petite sœur. Pour troisième question, on vous demande de raconter comment, à quoi pensais-tu le jour de la rentrée, comment tu y étais. Il y a différentes réponses. Par exemple, on dit, j'étais ému, car c'était la première fois que je suis allé à l'école, j'avais peur, tout simplement. Deuxième exemple, on dit au début, j'étais énervé, j'étais ému, mais à l'entrée en classe, lorsque j'ai vu la maîtresse, J'étais heureux, j'étais heureuse, car elle était vraiment gentille. Au début, j'étais énervé, mais à l'entrée en classe, j'étais heureux ou heureuse, la maîtresse était vraiment gentille avec nous. Voilà.